Et on peut dire Abidjan, qui a fonctionné, même la Grande France, tout était fermé. Voilà, vous voyez aujourd'hui, euh, il y a pas mal d'artistes internationaux, surtout issus de la diaspora africaine, euh, qui viennent même à Abidjan que pour faire des tours médias. Il y a cinq ans, on aurait dit ça, les gens auraient dit, mais vous racontez du n'importe quoi, qui va prendre son temps pour venir jusqu'ici pour faire que des tours médias. Mais le constat, il est là. Vous voyez, donc du coup, c'est à nous aujourd'hui d'organiser notre marché, c'est à nous aujourd'hui de valoriser nos artistes, c'est à nous aujourd'hui de, de, de pousser euh, nos artistes euh, pour qu'ils puissent aussi aller à la conquête des autres territoires. Mais je pense que cette petite polémique de lui, Arafat, euh, Ariel Shelly, tout ça, je pense qu'il faut qu'on laisse ça derrière nous et qu'on regarde dans un même sens qui est le développement de la musique ivoirienne, le développement des artistes ivoiriens. Il faut que nos artistes ivoiriens aillent à la conquête du monde et qu'ils nous reviennent avec des dix d'or. Voilà. Parce qu'à la fin, on dira l'artiste ivoirien. Quand on parle de Misky, de David ou de Burna Boy, on dit David le Nigérien. David, voilà, c'est la même chose qu'au foot. On identifie la Côte d'Ivoire à l'étranger à travers Dromba Il faut qu'on arrive à identifier la Côte d'Ivoire à travers aussi des artistes ivoiriens et surtout nos artistes urbains. Voilà. Donc c'est un, un peu ça. Après, s'il y a. Ariel veut rajouter des choses euh, sur cela. Mais moi, pour moi, franchement, je pense que euh, on est tous euh, des Ivoiriens, on est tous des fans de musique urbaine, on est tous fans de nos artistes. On souhaiterait que chacun de nous ramène des disques d'or, des disques de platine, des disques de diamant. C'est ce qu'on souhaite. Euh, laissons derrière nous je vais dire, toutes les petites polémiques euh, qui n'arrangent même pas l'image de la Côte d'Ivoire culturelle. Moi, c'est juste une question. Comme on parle de, de l'actualité d'Ariel chez nous aujourd'hui, il a fait mention de son album qui vient bientôt, mais ça vient mais hein? quand bon. bon, ça vient, ça vient. Bon. Tout ce qui est single, qui vont pouvoir, comme on l'a dit, nous allons les enjeurer jusqu'à la fin de l'année. Le temps pour moi de bien préparer les 16 ou 17 morceaux que j'ai produites pour l'album prochain. C'est-à-dire que c'est un groupe de travail. Que je suis en train de, de, de leur donner de la musique, je ne peux pas en même temps leur album qui sortira juste après ma série de singles. Donc j'aurai au moins 3 à 4 singles à leur fournir jusqu'en décembre. Le premier, il sort demain à 16h, PTC. Ils, ils ont déjà eu l'exclusivité. Euh, ils sortent officiellement demain en Pardon il dit ça ne sera pas reporté encore, <rire> En image et en, et en son. Voilà. il, y a, il y a, Tu sais, les reports, les reports font partie de ma stratégie. Voilà. Ça fait partie de, de, de moi personnellement, ma stratégie. Donc, mettez ça, mettez ça, mettez ça, notez ça quelque part. Et quand je reporte quelque chose, c'est stratégique. Voilà. Donc, je suis en train de dire que RTC sort demain à partir de 16h. Je prends en mot M. Gabin Bao qui a sollicité l'accord des médias pour voir accompagner notre artiste Alain Chéné. Je vais lui réitérer le soutien des médias à l'endroit de l'artiste Alain Chéné. Parce que moi, je me réjouis du fait qu'il soit revenu dans sa course du Parce que, euh, comme je le dis devant les caméras, les majors n'ont rien apporté aux artistes ivoiriens. C'est le constat que j'ai pu faire avec la majorité des artistes qui sont signés, et que euh, Areghiné peut être rassuré, voilà, peut être rassuré d'atteindre l'international avec rapport des médias ivoiriens. Voilà, il s'est déjà construit avant d'arriver à Sony. Et pendant qu'il temps à Sony, il a vu que sa carrière n'a pas bougé, il n'ont rien apporté. Dieu merci, il est à la maison. Moi, je me dis, cette conférence de presse, c'est comme on est venu pour savourer le retour derrière à la maison. C'est comme une victoire pour moi. Parce que moi, je n'ai jamais cautionné tous ces artistes qui, qui ont signé avec ces différents majors. Donc euh, pour ce faire, puisqu'on parle de règlement aussi euh, à l'Andiable, est-ce qu'on peut avoir un document quand même qui atteste que vous êtes sorti des mailles de ce nom son... euh... euh, On se souhaite pour l'instant. Ça va venir, là, on se souhaite pour l'instant parce qu'il y a des derniers petits réglages euh, en tabocat qui sont en train d'être faits. On souhaite pour l'instant. Si on est là, c'est parce que nous sommes sûrs de. De la décision. Voilà, c'est parce que c'est oui, ce ce officiel. Mais il y a des petits détails encore qui sont en train d'être profilés par les différentes parties. Donc, du coup, euh, excusez-nous de ne pas pouvoir vous procurer un document. Mais. Donc, on peut voir, nous, mais... si on. Oui, on peut voir on moi, vous. On peut vous. On peut vous. Non, pas de documents. C'est déjà tout. Tu as peur de nous montrer un document. Non, voilà, les documents de... L'un de qui vient de, des études de, Mexico, de Mexico. Mm -hmm. Merci pour la photo. On ne vient pas se, se, se positionner, je veux dire, sur la place publique, comme les petits voyous qui viennent donner une information. Vous voyez, donc du coup. Euh, C'est pas du père. Voilà. Je veux dire, on n'est pas dans cette dynamique. On est là pour euh, présenter et informer l'opinion nationale et internationale, euh, de, des décisions qui ont été prises dans la gestion de la carrière de l'artiste et euh, souhaiter que, euh, comme nos médias savent si bien le faire, accompagner l'artiste Ariel et l'ensemble des artistes Inter Ivoiriens euh, qui ont une de développement au niveau national et international. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, lorsqu'on aura l'autorisation euh, au niveau de nos conseils juridiques et avocats, on pourra, s'il si le faut, hein, si on pense que c'est utile, on vous transmettra par voie de presse euh, le document de manière officielle. Donc, pour l'instant, excusez-nous de ne pas pouvoir divulguer le contenu de, des documents, parce qu'il euh, y a des derniers détails qui sont en train d'être élaborés entre les différentes parties. Dernière question uh, L'artiste. Well, L'artiste a vraiment mis le paquet sur le prochain album avec des noms comme Caris, Black M, Kofi, Ismail Isaac. Est-ce que l'artiste peut nous dire comment il a pu arriver à réunir tout ce beau monde sur son prochain album et les conditions de réalisation de, de... de... de... de... de différents titres avec les différents artistes Ok, alors, avant. Je pense que, années, je pense que le, le donc, déjà euh, merci encore à tous d'être là. Euh, la collaboration, c'est le label d'Ariel la Séné qui a pu démarcher ces artistes-là. C'est le nom dont vous avez eu là. C'est le label qui a démarché et par les bières, du manager business, M. Gabriel Bao, on a fait ça. Et ça s'est fait sans l'apport de notre maison de de l'artiste à l'époque Sony. Et là, on a repoussé la date parce qu'on s'est dit que il y a deux ou trois titres qu'on va rajouter. Donc il y aura encore deux autres surprises qu'il y aura sur ce sur cet album. Et par la grâce de Dieu, normalement, 2022, vous avez la bonne de votre artiste à l'aise voilà. vous... e Monsieur Pazo, dites nous. dites tu quelque chose Moi, que je, je suis là pour essayer d'inventer le chant d'arrêt chez musicalement. Est-ce qu'elle passe au continu d'être aussi le maladie de Obam Oui, je suis toujours le marabout général de Obam. Voilà, n'empêche que je parlerai avec deux artistes qui me sautent ici. Ça ne fait pas beaucoup. Vrai. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup. Là, là, là. Tu connais tu euh, le style et je pense que la France doit être en partie. Oui, mais c'est l'œuvre. Il est une... Il... Il parti des événements comme ça voilà. Non, c'est parce qu'il sait faire son travail. Et donc, du coup, sa euh, célébrité euh, traverse les... les frontières. Voilà, je veux dire, euh, Obama, qui était à la base euh, un ministère, ouais. si je me trompe, qui